Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Cette semaine, Jared propose de nous parler de quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de voir dans le monde du jeu vidéo et dont nous savons très peu de choses. Les producteurs. Les producteurs sont en quelque sorte des coordinateurs. Ils servent de lien entre les développeurs et les directeurs pour réussir à mettre tout le monde d'accord concernant les impératifs de temps et les objectifs à atteindre. Les producteurs se voient tantôt comme des chefs d'orchestre tentant de diriger une symphonie, tantôt comme les bergers d'un troupeau de petits chatons, allant dans tous les sens qu'il faut réussir à amener au même endroit. Et c'est tout particulièrement en début d'année qu'ils doivent montrer l'étendue de leurs compétences, car lors du planning week, événement qui sert à faire les prévisions de l'année, ils doivent être capables d'écouter les demandes de toutes les équipes, d'évaluer les priorités et d'en déduire un calendrier de production réaliste. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de réévaluation au cours de l'année, mais si le calendrier est bien respecté et que les objectifs sont atteints, ce n'est pas seulement CIG, mais aussi la communauté de joueurs qui est gagnante. Une autre partie du développement méconnu est la phase de concept artistique. Car pour un seul concept qui arrive en jeu, des dizaines d'autres sont écartées. Jeremy Ali nous explique que ce qu'il préfère dans le concepting, c'est trouver de nouvelles idées et repousser les limites. Tout en expliquant que les contraintes sont absolument nécessaires. Car avec une liberté totale, on ne sait jamais où commencer. Les directives sont donc un bon point de départ pour commencer à travailler et aller plus loin. Les restrictions permettent aussi de rester plus proche de la réalité, surtout avec Star Citizen qui veut s'ancrer dans un futur plausible. Les premiers essais pour Horizon concernaient des ingénieurs et des ouvriers. Comme Horizon sera une zone très active, vous pourrez y voir beaucoup de PNJ travailleurs. Les artistes se sont donc inspirés de pilotes d'avion de la seconde guerre mondiale, se disant qu'ils n'avaient pas encore tenté cette approche dans le jeu. Mais lorsque Chris Roberts a vu les dessins, cela a été un nom définitif. Ce que vous voyez à l'écran sont des tests pour le guide touristique devant représenter l'idéologie de la marque Crusader. Ces dessins ont permis d'avoir une direction artistique validée par Chris Roberts et ce point de départ permet de s'étendre à tous les autres PNJ de la zone. L'objectif suivant était donc de réussir à créer des styles visuels suffisamment marquants tout en gardant l'idée de l'uniforme. Une fois les uniformes validés, Jérémy Alli a voulu en innover en mettant les personnages en situation pour faire vivre les uniformes plutôt que de n'avoir que les modèles de boost standard. Cela a permis à tout le monde de ressentir ce que pourrait être la vie de ces personnages sur Crusader. La dernière phase de ce processus est la création du design des civils. Chris souhaitait un mélange entre les années 50 et le style colonial. Les artistes ont donc intégré ce qu'ils avaient appris lors des designs précédents, mais Chris n'a pas trop aimé le style années 50, estimant qu'il manquait de modernité. Tous ces tests permettent de gagner du temps plus tard dans le développement,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 A très bientôt, bisous des étoiles.